Thierry Lechon, Dylan Sevin avec le numéro 61, Benjamin Piel, le numéro 62, David Bachelier, le numéro 23, le 89, Grégory Audebert, le numéro 41, Sébastien Lefranc, 55, Eddy Danès, 51, Loïc Danès, le 47 c'est Renaud Goudeville Le 37, Quentin Thébault Le 18 c'est Maxime Desrossés Le 84, Luc Le Lecerf Le 85, Romain Girard On a le numéro 27, Alban Meyer Le 22, Anthony Berger La Julienne Ruffinoni. Commissaire de course Le numéro 81, Alexandre Grosseur, avec un tonneau et demi, on a aussi Anthony Berger qui est sur le toit, le numéro 22 du SCC Daytona. Vous retrouverez les trois premiers de ce Grand Prix de Lyon. La remise des prix se fera sur la piste avec les trois premiers. Alors le numéro 80 est qui repart sur le toit qui est coincé dans le virage, à l'entrée du virage. Il va être dépanné par le numéro 85, on va gérer, mais ça va pas. Alors Luc le CF, il a perdu une roue à l'arrière, c'est un peu difficile pour lui de repartir. La numéro 47, avec sa petite euh, Suzuki wagon, comme quoi au stock car, pas besoin des fois de mettre de grosses voitures. Un tour pour le numéro 85 Toujours Julien Ruffinoni en deuxième position Mais Nicolas Tessier qui vient de faire un tonneau Vient de perdre très probablement sa troisième place Donc dans quelques instants, le classement de cette manche. Et juste avant votre dernière épreuve que vous attendez tous du finish, nos trois pilotes gagnants de ce Grand Prix de Lyon vont se donner rendez-vous ici, devant nous, devant notre podium, sur la piste, pour la remise de leur coupe.